Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va parler de la première arme de destruction massive du climat, j'ai nommé le charbon. Dans cette vidéo on va comprendre que si on veut vraiment limiter le désastre climatique et le réchauffement climatique, alors la priorité numéro un, la priorité absolue, ça doit être d'éliminer le charbon de nos systèmes énergétiques. Pourquoi Parce que le charbon ça représente 34% de nos émissions de CO2 chaque année. Ça veut dire que plus d'un tiers du CO2 qu'envoient les humains chaque année vient du du charbon qu'on brûle pour faire de l'électricité ou pour nos industries. Et le charbon, ça détruit pas que le climat. C'est aussi méga néfaste pour la santé des humains. Dites-vous que chaque année, les fumées de charbon et leurs particules fines, elles tuent 23 000 personnes en Europe. Chaque année. Alors c'est pas spectaculaire, il n'y a pas de centrale qui explose, ça fait pas les gros titres des journaux, mais ça fait quand même énormément de morts chaque année le charbon. 23 000 dans l'Union Européenne et des centaines de milliers dans le monde. Alors vous vous direz peut-être, il est sérieux celui-là avec son charbon Vous vous dites que le charbon, c'est une énergie du 19e siècle, de Zola ou des séries comme les Peaky Blinders Mais non, non, pas du tout. Il y a peut-être plus du tout de charbon en France, mais euh, il y en a partout dans le monde, mais partout dans des énormes proportions. Aujourd'hui encore, le charbon, c'est la deuxième énergie la plus utilisée dans le monde après le pétrole. Et là, dans cette vidéo, on va jeter un coup de projecteur sur l'ennemi numéro un pour le climat qui le charbon. Pourquoi Parce que, tout simplement, remplacer le charbon par des énergies qui font zéro CO2 et zéro carbone, ça devrait être la priorité absolue pour empêcher le désastre et le réchauffement climatique. D'abord, prenons conscience d'à quel point on utilise du charbon dans le monde. Le charbon, c'est la deuxième énergie la plus utilisée au monde après le pétrole. Ça, ça veut dire qu'on utilise plus de charbon, qu'on brûle plus de charbon, qu'on brûle de gaz, qu'on utilise du nucléaire ou qu'on utilise des ENR. Du coup, ça vous situe à quel point l'énergie est importante. Et il y a même les deux grands giga pays-continents que sont la Chine et l'Inde où le charbon est la première énergie utilisée devant le pétrole. Et euh, si vous pensez que le charbon c'est qu'un truc pays pauvres, et ben c'est pas vrai du tout. Le charbon est extrêmement utilisé aux états unis et c'est même la première source pour produire de l'électricité en Allemagne. Du coup, du charbon, il y en a partout. Notre monde a besoin de charbon aujourd'hui. Et on s'en rend pas compte, mais l'utilisation du charbon, elle a beaucoup augmenté depuis les années 2000, principalement du fait de la Chine. Et ça, on s'en rend pas compte parce que les médias nous le montrent pas. Dans les médias, à la télé, dans les journaux, on voit les nouvelles éoliennes, les nouveaux photovoltaïques, on parle des énergies renouvelables. Il n'y a pas de sujet sur les les ouvertures de centrales à charbon. Pourtant, il y a eu beaucoup plus d'ouvertures de centrales à charbon depuis 2000 qu'il n'y a eu de poses d'éoliennes. Et ça se voit très clairement sur ce graphique. Là ce que vous voyez c'est l'augmentation du charbon, vous voyez que c'est massif depuis les années 2000, et là en haut, en tout petit en vert, il y a l'augmentation des énergies renouvelables. Donc il n'y a pas photo, on a beaucoup plus développé le charbon que les énergies renouvelables depuis les années 2000. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'énergie plus sale pour le climat que le charbon. Pour produire une même quantité d'énergie, eh ben le charbon, il émet 20% de gaz à effet de serre de plus que le pétrole, et même deux fois plus que le gaz. Et si on compare le charbon aux énergies très très peu ou pas carbonées, comme l'éolienne, le photovoltaïque, les barrages ou le nucléaire, eh ben alors là, le charbon émet entre 50 et 100 fois plus de gaz à effet de serre pour produire la même énergie. En résumé, même si le pétrole et le gaz détruisent aussi beaucoup le climat, y a pas pire que le charbon pour notre bon vieux climat. Et comme on en utilise énormément, vous l'avez vu juste avant, eh ben, ça fait du charbon une arme de destruction massive pour notre climat. 34% des émissions de CO2 viennent du charbon qu'on brûle. Ça fait une particule de CO2 sur trois. C'est vraiment un problème massif pour le climat. Mais il n'y a pas que le climat et les écosystèmes que le charbon défonce. Le charbon, il tue aussi des humains. Sans même parler des mineurs euh, qui vivent une vie mais absolument infernale, le charbon, il est à l'origine de tout un tas de maladies respiratoires ou de crises cardiaques. Vous avez jamais entendu parler d'accidents de centrales à charbon Bah c'est normal. Le charbon, il n'a pas besoin de grands accidents pour tuer. En fait, il tue tous les jours. Ce qui tue avec le charbon, bah, c'est d'abord les fumées et les particules fines qu'elles dégagent. Et ça, ça nous tue à petit donc ça se voit pas, ça marque pas les esprits, mais pourtant ça tue. Les maladies cardiovasculaires et les maladies pulmonaires générées par les particules fines, ça tue chaque année 23 000 personnes en Europe. Et chaque année, 23 000 morts, bah en 10 ans, ça fait 230 000 morts prématurés juste dans l'Union Européenne. Et tout ça, pourquoi Parce qu'on continue de cramer du charbon. Donc il y a une chose importante à comprendre et à bien garder en tête, le charbon, c'est la source d'énergie la plus meurtrière et de très et loin parmi toutes celles qu'on a sous la main. Il n'y a pas pire pour les humains et il n'y a pas pire pour le climat. Donc, nous débarrasser du charbon, ce serait une excellente chose à faire. Mais pour savoir euh, comment nous en débarrasser et savoir si c'est possible, faut d'abord comprendre euh, pourquoi on utilise du charbon. Ça sert à quoi euh, Qu'est-ce qu'on en fait Eh ben, même si on utilise du charbon euh, pour l'industrie, notamment pour faire des grosses chaleurs et des gros fourneaux dans la sidérurgie, l'essentiel de l'utilisation du charbon, en réalité, c'est de produire de l'électricité. Et cette électricité, elle sert à plein de trucs, à allumer nos lumières, à faire tourner les vidéos YouTube et surtout, surtout, surtout, à faire tourner tout un paquet de machines et euh, produire de l'électricité en fait c'est deux tiers de l'utilisation du charbon chaque année dans le monde et ça c'est une excellente nouvelle. Bah pourquoi Parce que euh, remplacer euh, les centrales électriques à charbon qui détruisent énormément le climat par d'autres sources de production d'électricité qui elles ne font rien au climat, bah on sait faire. Et autant euh, c'est pas facile de remplacer le kérosène qui fait voler les avions, autant euh, c'est pas si compliqué de remplacer le charbon comme source de production d'électricité. Il y a plein d'autres sources de production qui détruisent beaucoup moins le climat que le charbon. Selon les choix des pays, bah ça peut être des barrages hydroélectriques, ça peut être des énergies renouvelables comme les éoliennes ou le solaire, ou ça peut être du nucléaire, ou encore, ça peut être un mix de tout ça comme ce qu'on voit pour la production d'électricité de la Suède, de la France ou de la Suisse. Donc, techniquement, c'est faisable, on pourrait, en 20 ou 30 ans, se débarrasser d'une énorme partie de ce charbon qui est à l'origine de un tiers des émissions de CO2 de toute l'humanité. Bon ben, qui doit faire le taf C'est à qui de se retrousser les manches pour éliminer le charbon de sa production d'électricité Et pour savoir ça, il faut savoir euh, quels sont les grands pays utilisateurs de charbon. Et ben en fait, euh, il y a une petite poignée de pays qui concentrent l'essentiel de l'utilisation du charbon dans le monde. Les plus gros consommateurs de charbon dans le monde, bah c'est d'abord et de très très très loin la Chine. La Chine, elle utilise 50% de la consommation de charbon mondial. Ensuite, il y a l'Inde qui en consomme 11% et les états unis qui en consomment 9%. Mais ne vous dites pas que le charbon, c'est que loin de chez nous. Il y a aussi beaucoup de charbon en Union européenne. Les deux pays qui utilisent le plus de charbon, c'est d'assez loin la Pologne et l'Allemagne. Par exemple, l'Allemagne, il euh, y a 37% de son électricité qui est produite avec du charbon, ce qui est énorme pour une économie comme elle. Et il euh, y a d'autres pays en Europe qui utilisent pas mal de charbon, il y a le Danemark, les Pays-Bas et pas mal d'autres petits pays à l'est ou au sud de l'Europe. Ces pays-là, les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, ils devraient tous s'engager très rapidement à supprimer le charbon de la production de leur électricité. Alors pourquoi ils le font pas ou trop lentement pourquoi ces pays sont prêts à sacrifier le climat et des milliers de vies euh, juste pour produire de l'électricité avec du charbon et ben la raison elle est très simple c'est que le charbon c'est une énergie très peu chère et très peu chère. pourquoi ben parce que souvent les pays qui utilisent le charbon sont des pays qui en ont dans le sous-sol 85% du charbon consommé dans le monde est consommé dans le pays qui l'a produit et euh, les grands pays consommateurs de charbon dont on vous a parlé au dessus c'est aussi les grands pays producteurs de charbon. Donc voilà pourquoi des grandes économies riches comme les états unis l'Allemagne, etc. transitionnent peu et quittent très peu, très peu rapidement le charbon. C'est parce que le charbon est pas cher et qu'ils en ont dans le sous-sol. Là vous allez peut-être me dire c'est bon on a compris le charbon c'est une grande grande priorité pour lutter contre le réchauffement climatique mais nous en France le charbon on en a plus ou presque plus donc ça nous concerne pas. Bah alors là détrompez-vous. Le charbon ça nous concerne énormément nous tous français. Pourquoi Pas parce que euh, en France il nous reste encore quatre petites centrales à charbon euh, que Macron rechigne à fermer et qui produisent une toute petite partie de notre électricité. Non non, pas pour ça. Le charbon ça nous concerne directement parce que dès qu'on achète un produit chinois, américain, allemand ou tout ce que vous voulez, en fait on achète du made in charbon. Faut savoir donc que quand vous achetez un smartphone, un stylo, des godasses qui viennent de Chine, en fait, vous achetez du made in charbon. Et c'est exactement la même chose quand une entreprise achète son emballage ou ses goodies ou ses t-shirts en Chine. Et le même raisonnement vaut pour l'Allemagne. Quand vous achetez une Volkswagen, une Mercedes ou un médicament Pfizer produit en Allemagne, en fait, vous achetez du made in charbon. Et pareil pour les états unis Réfléchir en termes de made in charbon, en fait, c'est réfléchir avec le concept des émissions importées. Les émissions importées, c'est quand euh, des émissions de gaz à effet de serre sont faites dans un pays pour produire un objet, et que cet objet est consommé dans un autre pays. Donc cet autre pays importe les émissions de gaz à effet de serre du pays qui a produit l'objet. Et chez nous, en France, les émissions importées, ça représente une part énorme de nos émissions carbone. Vous voyez, on compte les émissions carbone qui sont faites sur le territoire français. Et ben, si on comptait toutes les émissions de carbone qu'on a importées avec tous les qu'on consomme avec notre niveau de vie, ces émissions importées, elles représenteraient 40% presque des émissions qu'on fait sur notre territoire. Et 40% c'est gigantesque. C'est plus que toutes les émissions de toutes les voitures et tous les camions chaque année en France. Juste les produits qu'on consomme. Donc être attentif au made in charbon et à quels produit on choisit d'acheter, où il est produit, comment il est produit, c'est très important pour lutter contre le réchauffement climatique. Et là on a aussi compris que dès qu'on achète un produit local, euh, produit en France avec de l'électricité euh, peu carbonée, et ben, ce qu'on fait c'est qu'on détruit beaucoup moins le climat que quand on achète quelque chose de made in charbon. Alors là, on a l'air de dire, on fait comme si c'était de la responsabilité du consommateur individuel de stratégiquement et patiemment regarder d'où viennent tous les produits qu'il consomme et de bien les choisir pour éviter le made in charbon. Mais non, ok, c'est un premier pas le boycott. Mais c'est pas à la hauteur de l'enjeu, là on parle de un tiers des émissions carbone du monde. Pour s'attaquer au problème du charbon, le vrai niveau où il faut agir, c'est le niveau politique. Et pour la France, bah, le seul niveau pertinent, c'est le niveau de l'Union Européenne. Et ce que la France doit jouer en Union Européenne, bah, c'est deux choses. D'abord, mettre la pression sur l'Allemagne, puisque l'Allemagne est un des pays les plus riches du monde et continue à produire plus d'un tiers de son électricité avec des centrales à charbon. Il pourrait tout à fait les fermer, il faut mettre la pression sur l'Allemagne pour qu'elle ferme ses centrales le plus vite possible. Et la deuxième chose que la France peut faire à l'échelle de l'Union Européenne, c'est impulser un vrai plan de sortie du charbon pour toutes les économies des, des, des pays de l'Est, on pense à la Pologne notamment, qui n'ont pas forcément les moyens de faire la transition et la sortie du charbon à la vitesse qu'il faudrait pour sauver le climat et éviter de tuer 23 000 Européens. Voilà, avec cette vidéo, vous avez fait connaissance avec l'ennemi numéro un du climat, j'ai nommé le charbon. Vous avez compris que le charbon tuait de façon invisible mais massive. Vous avez aussi vu que le charbon, on l'utilisait souvent et essentiellement pour produire de l'électricité et que ça, c'est une bonne nouvelle parce que produire de l'électricité sans émettre autant de CO2 que le charbon, bah c'est facile, on sait déjà faire, les solutions existent. Et là, il y a un dernier truc très important à comprendre. C'est important parce que quand on écoute euh, les médias, les activistes, les politiciens parler du climat, souvent on peut avoir l'impression que c'est très très compliqué il y a des milliers de choses à faire il y a plein plein de solutions mais on sait pas par quel bout aborder le problème. Alors oui c'est vrai il y a une infinité de trucs qu'on pourrait faire pour s'attaquer au problème du climat, oui mais faut pas perdre de vue l'essentiel l'essentiel c'est que le gros des émissions de gaz à effet de serre est le fait de seulement quelques causes très très bien connues et sur ces causes, eh ben, on sait très très bien comment agir, on connaît les solutions donc c'est sur ces causes-là, les causes principales des émissions de gaz à effet de serre qui font concentrer notre action. On sait très bien quoi faire. Et le charbon, c'est un exemple parfait pour comprendre ça. On élimine le charbon, pouf, on élimine 32% de nos émissions de CO2. Donc ok, ça va pas être simple de convaincre tous les pays qui utilisent du charbon et qui en ont dans le sol, mais au moins, on connaît le problème, on connaît les solutions et on sait exactement quoi faire pour sauver le climat. C'est exactement la même logique qu'on retrouve à l'identique pour d'autres grandes causes du réchauffement climatique comme la déforestation ou le chauffage des bâtiments. On connaît le problème, on sait qu'il est massif, on sait exactement quelles solutions appliquer, il n'y a qu'à avoir la thune et la volonté politique pour le faire. Donc nous, avec ce genre de vidéo, on espère avoir fait notre part, on espère avoir diffusé au maximum l'idée qu'une des grandes priorités pour sauver le climat, c'était d'éliminer le charbon. Donc on compte sur vous bah, pour partager la vidéo, pour nous dire en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo, si vous en voulez plus, sur quel type de sujet, et puis euh, bah on vous fait des gros bisous. Tchuss Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez dû le remarquer. C'est une vidéo beaucoup plus longue avec beaucoup, beaucoup plus de recherches que d'habitude parce que le sujet est massif. Bah ouais, euh, faire des recherches, c'est euh, ce qui a occupé notre temps là pendant euh, ces longs derniers mois. Du coup, merci à tous les tipeurs qui nous ont permis de pas être sous la paille. Du coup, si vous voulez nous soutenir avec 1, 2 ou 3 euros, ça se passe sur Tipeee. Merci à vous tous. On vous le dit maintenant, c'est ce genre de vidéo qu'on avait en tête pour euh, le projet Osons Comprendre, donc des vidéos où tu topo, où les infos sont hiérarchisées, claires et sourcées et à jour. Du coup, on les imaginait comme ça avec plus d'illustrations. Donc, si vous avez des avis, des suggestions, des trucs qui vous ont plu, pas plu, dans l'écriture, dans la clarté, est-ce que ça va vite, trop vite, est-ce que vous aimeriez tel ou tel sujet, dites-le nous, parce que il y aura plus de vidéos de ce genre, on a envie d'échanger avec vous, donc on va faire des vidéos comme ça, sur le climat, la transition énergétique, et peut-être d'autres thèmes, donc donnez-nous votre avis. Et pour ça, il y a deux moyens, je sais que vous Soul avec ça, mais pour nous c'est important c'est de laisser votre mail sur le site web www.osoncomprendre.com donc c'est important si vous l'avez pas déjà fait, et le deuxième moyen ça c'est la news, donc c'est aussi important, faut le mettre en valeur, c'est qu'on vient de créer enfin un groupe Facebook, sur ce groupe normalement on devrait pouvoir échanger beaucoup plus facilement, vous demander votre avis, le recueillir, vous pouvez nous donner le nôtre spontanément, échanger sur les articles de presse qui vous ont plu choisir nos titres, nos sujets, et si vous voulez adhérer à ce groupe Facebook, on vous mettra le lien en barre de description. Du coup, merci à vous de nous avoir écoutés et plein d'amour, soyez forts, prenez soin de vous. Ciao